Je tenais réellement à faire cette vidéo parce que il s'est passé quelque chose d'incroyable dans ma vie, notamment via mon poids. Et c'est une véritable vidéo d'acceptation. Je sais qu'on est beaucoup à dire qu'on s'accepte, que, que si, que ça. Alors que dans le fond, on ment, on se ment, souvent à nous mêmes on se dit qu'on s'accepte. Je veux vraiment vous partager mon histoire parce que moi c'est aller plus loin que l'acceptation, il s'est passé quelque chose de magique entre parenthèses, puisque du jour au lendemain je me suis plus du tout vue de la même manière dans le miroir. Ça sera un mélange de drama life life, un mélange de time to talk. Euh, si vous ne savez pas vous pouvez vraiment me rejoindre sur Instagram, j'essaye de vous apprendre plein de choses. Comme je l'ai expliqué sur Twitter le mood ego trip qu'il euh, y a souvent sur Insta et que j'avais clairement avant. Il m'est passé, euh, j'arrive sur mes 27 ans et c'est vrai que euh, aujourd'hui Aujourd'hui, mon but, ma démarche est vraiment autre que quand euh, j'étais plus jeune et euh, sur insta, même si c'est pas très rentable, euh, je vous partage beaucoup de dessins de body positifs, de choses à apprendre. Alors oui c'est moins fun que partager des vies incroyables et des corps incroyables mais euh, j'ai pas eu trop le choix quoi on fait avec ce qu'on a et si jamais vous voulez me rejoindre et me soutenir n'hésitez pas soit à vous abonner à mon instagram soit à partager mon compte instagram ça fera très plaisir je suis en train de travailler en parallèle sur une vidéo sur les complexes ce euh, sera pas cette vidéo là tout le monde me pose des questions etc puisque c'est un projet photo avec vos photos que vous m'avez envoyées. mais je suis en étude, donc euh, je finis mes derniers partiels euh, le 8 juin après ça sera full youtube et je pourrai me consacrer totalement à cette vidéo puisque je ne suis pas toute seule à travailler dessus mais ça viendra, c'est compris dans les gros projets. On va revenir en arrière. La petite Léa de 20 kg est bien loin. Hein. Pendant toute mon enfance, genre jusqu'à 6 ans ou un truc du genre, enfin bref, j'étais à 20 kg et ma mère s'inquiétait à la mort. Elle m'amenait toujours chez le docteur en mode Oui, Léa, elle est si mince, c'est normal, c'est pas normal et tout. Et lui disait Mais vous inquiétez pas, c'est une enfant, enfance, elle mange de tout et du calcium, ça va le faire. Du coup, bah ça l'a fait, hein. donc j'ai continué de grandir. J'ai jamais été très, euh, très corpulente. Alors faut savoir que mon papa a une morpho très mince et ma maman a une morpho plus comme moi, c'est-à-dire que euh, elle est dans la norme, mais elle aura tendance à grossir, et elle est très complexée par son poids. Ce passage est très important pour la suite de l'histoire, puisque c'est via ma maman que j'ai acquéri énormément de complexes, même si aujourd'hui je lui en veux plus du tout, mais bref, on en reviendra plus tard dans la vidéo. Puis je grandis, puis en sixième faut savoir que j'étais pas bien large, et ma mère me disait, mais tu sais Léa, le jour où auras, tu deviendras une femme, que tu auras tes menstruations, etc, fais attention parce que euh, tu te nourris super mal, des quantités astronomiques au goûter, alors moi le goûter, le petit d'acheter ma passion pour loulou un jour c'est à dire en sixième, donc à 11 ans j'ai vraiment eu ma menstruation et à partir de là j'ai commencé à et à partir de là s'en euh, est suivi beaucoup de moqueries c'était genre on m'avait donné le petit surnom de Peggy la cochonne parce que j'étais un peu renoulette avec mon petit de cochon euh, voilà, ça m'a pas vraiment impacté de suite parce que quand j'étais en 6ème, j'étais pas consciente de tout ça. Et puis clairement, enfin voilà j'étais payée la cochonne, c'est cool, c'est drôle, mais ça me touchait pas réellement. Euh, voilà, j'ai jamais trop été atteinte par ce genre de bêtises, on va dire. Et puis, euh, bon, j'ai continué à grandir et il m'arrivait quelque, euh, quelque chose de très grave, hein, on va mettre des mots sur des mots, et ça a été un traumatisme pour moi donc j'en ai pas vraiment parlé. Je crois que j'en ai fait un article sur le blog, je vous le mettrai euh, là. Et j'avais fait une vidéo d'Yarmi à la moi de 15 ans où j'en parlais plus ou moins mais je suis jamais venue dans les, dans les gros détails et je pense que je le ferai jamais, puisque c'est quelque chose de très intime et de plutôt assez. Euh, assez tendu. Mais surtout avec le recul. Quand j'avais 15 ans, je m'en rendais pas compte, euh, aujourd'hui beaucoup plus. Et euh, à la suite de ça, je suis tombée dans de l'anorexie la, vomitive, on va dire, ou anorexie vomitive, c'est-à-dire que je ne mangeais plus, mais je me faisais clairement vomir, euh, donc ça a duré un petit moment. Jusqu'à que. Mais ma mère, malgré qu'elle soit tout le temps dans le déni, elle s'en rend pas vraiment compte. Non, elle s'est pas rendu compte, mais le docteur s'en rend compte. Donc à suite de ça, j'ai perdu beaucoup de poids, c'est-à-dire que je suis euh, passée de 55 kg à 46 kg. Donc j'étais au collège, je suis devenue toute mince, on voyait tous mes os, tous mes os là, etc. J'ai déjà parlé de, de mes TCA, etc. J'avais aussi fait une vidéo sur le sujet. Mais euh, donc je vais pas revenir dans le détail, mais encore une fois, si ça vous intéresse, voilà. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie avec ce du poids là. J'ai grandi et euh, j'ai recommencé à manger. Je suis restée euh, boulimique euh, pendant 10 ans. Hein. J'en J'ai ai commencé à 15. Je pense que ça fait un an que je suis guérie. Mais je pense qu'aujourd'hui j'en suis sortie, même si ça m'a pris beaucoup de temps. Donc n'y tombez jamais. Hein. C'est comme la cigarette, comme la drogue, tout ça, tout ça. On évite d'y tomber dedans. Si c'est pour combler un vide, etc, etc, c'est d'autres façons de faire que de faire ça. Du coup, bah, moi, suite à ça, bah, j'ai regrossi, mais doucement, petit peu, par petit peu globalement pendant tout le reste de ma vie c'est à dire que quand j'ai repris du poids que jusqu'à mes 20, ouais 22 ans j'en ai 26 hein. donc euh, il y a 4 ans j'ai toujours pesé entre 50 et 53 kilos, donc c'était un peu mon poids euh, rou... routier <rire> de routier c'est un petit peu mon poids de routier et euh, je suis restée donc à ce poids là pour 1m58 euh, à côté de ça j'ai toujours fait du sport à côté de ça en fait j'ai une morphologie plutôt vous voyez, une feuille à 4 c'est moi, genre c'est-à-dire que je suis large, euh, des hanches, du, du corps et tout, je suis large, tu vois, je suis, bas, je suis pas comme ça, tu vois. Mais à partir, à part là, euh, de profil, je suis plate. C'est ce que mon meilleur pote m'avait dit, il m'avait dit, en fait, toi, t'es pas grosse, t'es une feuille à 4 Bah super <rire> C'est-à-dire que je suis large, mais je suis plate. Mais pas de là, mais pas de là, mais j'ai le ventre plat, enfin bref. Et je me suis toujours trouvée grosse. Alors quand je vous dis grosse... Euh, c'est pour vous situer la norme, un peu... On va dire qu'il y a des paliers, genre je vais vous faire un dessin, mais on va dire qu'il y a très mince, mince, normal, rond, très rond. Voilà, on va faire un truc comme ça. Ben Moi, je vous mettrai à peu près où je me suis toujours située. Pourtant, à chaque fois que je vous rencontrais, vous avez été, genre, 100% hein, à me dire « Mais Léa, t'es toute petite, et toute menue, genre, es en mode compact ?» Alors, je pense que le mot « menu » était très clairement exagéré, mais c'est surtout que euh, on m'a dit « j'avais tendance à t'imaginer un peu plus comme je ne suis pas jolie, genre... Euh, très bien aussi hein, mais on m'imaginait super grande et du coup avec bah, la morphologie qui allait avec et euh, je ne suis pas jolie et super grande et moi je suis super petite à côté d'elle et du coup c'était très étonnés de me retrouver genre moi modèle réduit parce que 1m58 c'est pas très grand et beaucoup à faire un m 58 dans youtube mais euh, c'est vrai que même des potes youtubeurs m'ont dit mais c'est vrai que tu as un visage plutôt rond avec mon petit double menton, euh, ma poitrine quand même je fais un hein, 90 d et euh, ça fait qu'en vidéo, on a l'impression que je suis plutôt tankée et à travers les photos etc on me disait toujours « Ah mais t'as maigri Ah mais t'as perdu du poids !» Ta gueule Genre on y reviendra après mais ça, ta gueule Donc non, je n'ai jamais maigri, je n'ai jamais grossi, je suis toujours ici dans une norme pendant des années. Et euh, pour en revenir à ma maman, ma maman euh, a eu mon frère assez tôt, bon assez tôt vous allez me dire ça va, genre il a eu à 24 ans. Mais moi personnellement, je considère qu'à 24 ans, on est encore jeune, même si je critique pas, hein, vous pouvez faire des enfants quand vous voulez, à 20 ans, à 23 ans, à 24 ans. Moi si ça serait moi, on pourrait avoir des enfants quand on serait assez mature, c'est à dire à 50 ans, le corps il est pas d'accord avec ça. Mais c'est vrai que, euh, je pars du principe, on apprend et on évolue avec l'âge et ma mère a toujours été très complexée par son poids depuis gamine parce que euh, quand elle était petite, elle entendait souvent qu'elle était grosse, etc, etc, et euh, du coup elle a toujours été persuadée qu'elle était grosse et moi elle m'a toujours dit depuis que je suis petite, j'entends ma maman me dire je suis grosse, je suis grosse, je suis grosse. Du coup, moi étant euh, une enfant et étant en train d'apprendre, j'ai catégorisé ma mère de grosse, que elle, si elle est grosse et qu'elle est là, ça veut dire que tout ce qui est plus gros qu'elle est énorme. Ce qui était totalement faux, puisque ma mère est très loin d'être grosse, parce que maintenant euh, j'ai grandi, etc. Mais ça fait qu'un an hein, que je pense ça, hein. je vous le dis, c'est tout récent, hein. genre ça fait depuis mes 25 ans. J'ai toujours euh, vu donc ma mère grosse, donc moi je me voyais un peu moins grosse que ma mère, mais du coup moi je me voyais aussi grosse et euh, tout ce qui était au-dessus de moi, bah, je les voyais euh, très gros. C'est à dire que pour moi, les français étaient très gros. Les filles comme par exemple Charlène, ma copine Charlène, qui est donc elle euh, plutôt menue et fit, mais moi je la voyais pas mince, je la voyais normale. Pour moi Stormette c'était normal, un peu mince. Alors que dans le soi elle est plutôt dans les minces. <rire> voilà, j'étais toute chamboulée dans ma, dans, ma, dans ma catégorie. Et du coup j'étais hyper complexée par mon poids parce que quand je me regardais clairement dans le miroir, je voyais une fille... Je suis actuellement en plein montage de la vidéo. Ça n'a pas de sens Désolée mais je suis outrée de ce que je suis en train de dire. Genre je me rendais pas compte, j'avais pas de recul nécessaire. Mais toutes les photos que je vous ai montrées, à l'ancienne, je me trouvais grosse dessus. J'ai jamais été aussi bouboule que je l'ai été de ma vie qu'aujourd'hui, et pourtant aujourd'hui, je me trouve pas grosse du tout. C'est dingue à quel point j'avais une image totalement fausse et déformée de mon corps. Plutôt, euh, plutôt très ronde. Je détestais mon corps, je détestais mes formes. Quand je voyais que j'avais un peu grossi, c'était la dépression, je faisais tout pour euh, maigrir, etc. Donc les TCA, ben, c'est marrant parce que je pense que j'ai sorti des TCA quand j'ai arrêté de me trouver grosse. Je viens de faire le rapprochement dans cette vidéo. Mais en gros, bah du coup, après je faisais de la pluie donc je mangeais trop, après j'arrêtais de manger, etc. etc. Parce que j'étais persuadée que j'étais grosse. Voilà. Et parce que euh, personne ne m'a jamais vraiment expliqué que je ne l'étais pas. On me disait tu l'es pas, mais encore une fois, c'est comme quand euh, quelqu'un te dit t'es jolie ou autre. On s'en fout. Pierre-Paul-Jacques nous dit c'était joli, enfin, je sais pas si vous ça marche mais moi quand ils me disent t'es joli, t'es bien je m'embranle en, en fait, c'est gentil etc. Mais ça, enfin c'est pas je m'embranle en, en mode, li. c'est genre juste que moi tu peux me dire ce que tu veux, moi je pense un truc et ça changera pas quoi mon point. Et euh, un jour j'étais en voiture donc avec mon copain, pour ceux qui ne savent pas, euh, ça, va faire, ça va faire deux ans que je suis avec euh, monsieur. Et euh, on parlait d'une actrice qui s'appelle donc euh, Mia Khalifa et euh, moi je lui dis dit mais purée euh... Mia, euh... elle est grosse. <rire> Et lui, il me regarde en mode, euh, bah euh, non, je lui dis, mais si, elle est grosse, Mia. Ah, quand même, il me dit, bah non, non. <rire> Et commence à un peu m'engueuler. Genre, en mode, mais arrête, toi, tu vois des gens gros partout. tout, J'ai dit, non, mais attends, mais si elle est pas grosse Je suis pas grosse bah euh, oui, oui, oui. T'es es pas grosse, genre, t'es normal, Genre, faut que t'arrêtes de penser que t'es grosse. Alors là, du coup, je commence à prendre mon téléphone et dire, et elle, elle est grosse ou elle est mince Alors, du coup, je commence à taper tous les trucs et tout. À partir de ce jour, je me suis plus jamais revue grosse dans un miroir. Du jour au lendemain. Parce que, bah, que j'ai reconstruit mon cerveau. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, si, ça doit être une, une reconstruction du cerveau. Genre, j'ai reprogrammé mon cerveau. Mais moi qui me voyais toujours grosse dans le miroir, à partir de ce jour-là, quand j'étais dans le miroir, je voyais une meuf normale avec des tétés, des petites fesses, euh, bah, des, des petites rondeurs, mais loin d'être grosse. Et. Ouah, wow, j'étais en mode, ouah, wow, mais dis donc, t'as fait un régime sans rien faire dans ta vie, tu vois. Et euh, mon rapport au poids, mon rapport au corps, mon rapport à la, à la beauté, mon rapport à tout ça a énormément évolué. De façon, vous savez, euh, ces dernières années, ça fait euh, bah, un an que je suis grave bien dans mon corps. Et donc, ça fait un an que je ne tolère plus aucune réflexion sur mon corps. Bon, je ne les tolérais pas déjà avant, mais que ça soit, t'as maigri, t'as grossi. Oh là là, mais même les t'as maigri, ça me saoule, je ne veux pas maigrir. Je suis bien, genre dans mon corps. En fait, j'aime mon corps. Il euh, faut faire attention avec son poids, que ça soit d'un côté ou de l'autre, parce que je sais qu'on a tendance à dire euh, à une fille qui est très très mince « Oui, t'es anorexique, va te faire soigner, nanani nanana... » C'est pas bien de partager ça, mais à une fille très ronde, oui, c'est du body positive, Si tu attaques une fille trop ronde, c'est de la grossophobie, etc. Je dis pas qu'il faut aller attaquer les personnes qui sont euh, très minces ou très rondes. Évidemment, non, c'est chacun sa vie, chacun son combat. Personne n'a à dire à qui que ce soit de quoi faire. Mais juste que je parle du principe où quand tu es dans l'extrême ou l'autre et que tu es donc dans la maladie, trop trop mince, c'est-à-dire dans l'anorexie ou trop trop ronde, c'est-à-dire dans l'obésité, tu n'as pas à dire oui, il faut s'accepter, etc. etc. Puisqu'en fait, c'est comme si tu disais tomber malade. L'obésité et l'anorexie sont des maladies et on peut pas dire aux jeunes dire que c'était bien alors que c'est des maladies. Voilà, je je sais pas si vous avez compris, personne n'a à dire à qui que ce soit, que ce soit euh, dans n'importe quelle catégorie de corps, que ça soit dans l'extrême ou un autre, personne n'a à juger un corps. Et euh, depuis ça, j'ai aussi eu un autre rapport au corps, euh, j'ai eu un autre rapport au sport, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais du sport beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, j'étais en mode, allez, vas-y, fais du sport, etc. Tu sais, pour avoir les petites tablettes, les petits abdos et tout. Et c'était trop chiant, genre, c'était trop long, etc. Alors qu'aujourd'hui, je fais vraiment du sport pour. Euh, bah là, en ce moment, pour mes poumons, puisque j'ai arrêté de fumer, donc euh, je veux qu'il qui carbure, repousser les limites, prendre du temps, respirer, aller dehors, sortir, enfin bref. Depuis un an, je fais du sport pour ça et depuis un an, je suis hyper régulière à nouveau sport. Cette euh, déconstruction mentale a totalement changé donc mon rapport au corps, mon rapport à la vie, etc. Encore une fois, à travers cette vidéo, je veux vraiment vous passer ce message rempli de bienveillance qui vous dit qu'il faut vraiment le rentrer dans votre tête. Et si y a une, vous reconnaissez une copine à travers cette vidéo, n'hésitez vraiment pas à lui envoyer. Il faut savoir que le corps... La beauté, c'est subjectif. C'est-à-dire que même si vous êtes la plus belle fille du monde, la fille la plus mince, parce que c'est dans les critères, la plus si, la plus ça, ce c'est pas pour autant que vous serez plus aimée, plus appréciée, que vous aurez plus de mecs à vos pieds. faut savoir que, que c'est ce que la société nous inculque, mais c'est totalement faux, c'est une perte de temps. Vous ne serez jamais plus appréciée parce que vous êtes jolie. Et exemple tout bête, c'est j'ai des copines à moi qui sont... Ultra canon qui arrive beaucoup moins à pécho de mec que mes potes qui sont considérés comme dans la norme moins belle. Même si je mettais des trucs parce que pour moi ça n'existe pas. Chaque personne est beau ou belle euh, à sa manière. Peut-être je suis la seule personne sincère quand on dit ça. Mais l'intérieur prime sur l'extérieur. Et depuis que moi-même j'ai arrêté de juger les gens sur un physique, sur un poids, sur des critères très superflus, bah, j'ai réussi à m'entourer de bonnes personnes. J'ai arrêté de tomber sur des gros connards. Euh... <rire> enfin autour de moi il y a, bon, il y en a encore quelques uns s'il y en encore quelques unes quand même, mais je les aime quand même, c'est chacun sa personnalité, mais juste, si vous êtes complexé pour x ou y raison, sachez que on l'est tous. Ah j'ai parcouru un long chemin. Entre la jeune fille très superficielle qui voulait devenir toute mince, top model, et faire de la télé-réalité, à aujourd'hui la meuf qui fait des études pour finir prof de psychologie en fac. Personne n'est parfait, arrêtez de vous mettre la pression pour n'importe quoi, soyez juste vous. Aimez-vous, vous, et entourez-vous de bonnes personnes, parce que c'est ça qui fait la différence. Et moi, si je ne m'étais pas entourée d'aussi bonnes personnes, peut-être qu'aujourd'hui, je serais encore énormément complexée par mon poids, et je pourrais pas vous faire cette vidéo et vous aider en retour. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, N'hésitez pas à partager vos histoires par rapport à vos corps, à votre poids, et tout ça, ça m'intéresse fortement. Toujours dans la même et dans l'amour, évidemment.